Peut-être que quand tu es fatigué, tu te dis que c'est dans la tête ou finalement que tu aurais peut-être dû t'entraîner un petit peu plus. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui provoque réellement cette fatigue et pourquoi est-ce que ton corps te dit de t'arrêter Qu'est-ce qui se passe Alors dans cette vidéo je vais te raconter quelque chose que je n'ai pas inventé, c'est Guillaume Millet avec qui j'ai animé une conférence récemment pour le Brest Urban Trail et c'est un élément qu'il me semblait important de te rappeler, c'est le concept de la chasse d'eau ou le flush model, ça fait un petit peu plus classe de l'appeler comme ça. Ça s'appelle le modèle de la chasse d'eau parce que le schéma est très parlant et on va se retrouver tout de suite... Sur mon écran, tu vas comprendre pourquoi. Alors, du coup, tu as donc plusieurs éléments sur ce schéma. Tu as dans un premier temps la fatigue que tu peux voir ici. Tu as aussi tout en haut que tu vois la, le cerveau, mais finalement, c'est plus la fatigue que tu re vas ressentir ton cerveau, l'effort perçu par ton cerveau. Et puis tu as ici euh, donc un système d'évacuation euh, de l'eau, comme toute chasse d'eau. Et puis on peut apercevoir donc ici un système de remplissage. Hein. C'est tout, toute chasse d'eau qui se respecte à ce fameux système de remplissage. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant un trail, pendant un événement sportif, pendant n'importe quel effort Eh bien, tu vas partir avec un niveau euh, d'eau qui va être euh, plus ou moins important, donc un niveau de fatigue qui va être plus ou moins important. Qu'est-ce qui va provoquer ce niveau de fatigue Eh bien, si euh, tu manges mal, ton, ton, ta fatigue va augmenter, si tu ne dors pas bien, hop ça augmente, si tu es stressé, hop ça augmente, si tu as déjà fait une grosse séance avant, hop ça augmente, bref si tu prends un départ avec toutes ces composantes, eh bien forcément à un moment tu vas devoir euh, arrêter parce que euh, tu vas arriver à un, à un niveau qui va être euh, d'un effort ressenti qui va être trop important par le cerveau. Mais euh, donc ce niveau-là, euh, on n'est pas tous égaux face à ça et c'est un niveau de réserve, de sécurité euh, que euh, le cerveau va euh, te donner parce que finalement personne ne meurt euh, de, de fatigue, d'effort, euh, dû à l'effort. Hein, c'est impossible, hein, l'être humain ne meurt pas à cause d'un effort trop intense. C'est une sécurité que le cerveau va mettre finalement au corps euh, s'il arrive à dépasser ce niveau-là. Donc finalement, qu'est-ce que tu dois retenir de ce petit schéma Eh bien, quand ton niveau va arriver, eh bien là, il va se passer un système d'évacuation euh, de, de l'eau et donc on va te dire de t'arrêter. Donc le niveau va redescendre, va redescendre, va redescendre, et tu vas pouvoir repartir après, une fois que ce niveau aura baissé. Alors une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que euh, notre cerveau, donc il y a toujours une petite réserve de sécurité donc si jamais euh, tu as un lion qui te court dessus Et eh bien tu vas pouvoir quand même euh, dépasser un petit peu ce, ce niveau de sécurité Pour pouvoir euh, te sortir de cette panade Ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant Alors il y a quand même quelques exceptions Évidemment il y a des problèmes qui peuvent arriver euh, sur les trails Et ça souvent c'est si on n'arrive pas à s'écouter Donc par exemple un coup de chaud qu'on n'aurait pas bien réussi à gérer Là ça peut occasionner euh, des problèmes de santé vraiment majeurs Voire jusqu'au décès on a aussi des gens qui ne regardent pas les couleurs de leurs urines, ça c'est un élément que vous devez regarder. Est-ce que vous arrivez à uriner Quelle est la couleur de vos urines si elle est vraiment beaucoup trop sombre Alors là, c'est un élément qui va vous indiquer que vous n'êtes pas en bonne posture et qu'il va falloir aller consulter les équipes médicales le plus rapidement possible. Donc faites très attention à tous ces signaux que votre corps vous donne et tout se passera très bien. Mais il faut aussi parfois se sortir un petit peu les doigts, se pousser un petit peu, aller dans ses retranchements forcément vous allez être dans des situations d'inconfort, de moments où vous allez être fatigué, si vous avez aussi des hallucinations, c'est le moment aussi de se reposer. Et tous ces sujets-là, on en parle sur le podcast L'Instinct Outdoor beaucoup plus en détail et beaucoup plus en profondeur que dans cette courte vidéo où j'ai forcément raccourci et résumé des concepts qui sont beaucoup plus complexes que ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets, je vous ai mis le lien vers l'article de Guillaume Millet, un lien complet qui vous parlera de ce sujet, de la chasse d'eau et de la fatigue centrale qui est générée avec tous ces indicateurs du cerveau qui envoient vers les muscles, les muscles qui renvoient des, des signaux. Bref, ce sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus complet que dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça vous donne un bon aperçu sur le sujet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je referai des petites vidéos comme ça, ça m'amuse, c'est important aussi de faire un petit peu de, de scientifique euh, dans, dans, sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à aller voir le podcast L'Instinct Outdoor pour en savoir un peu plus sur tous ces concepts. Et si jamais vous n'êtes pas coureur vous-même, bah, n'hésitez pas quand même à aller écouter les histoires passionnantes et inspirantes de nos amis coureurs qui les partagent sur le podcast L'Instinct Outdoor. C'était François, bye bye.